Bon, il est 7h pile, j'ai envie de grenier. Et là, franchement, c'est plutôt désert. Franchement, c'est je crois que je suis venu ici pour rien. Regardez, c'est vide. Hein. Franchement, je sais pas si vous voyez, mais c'est archi vide. Je sais pas si c'est normal ou pas. Mais il n'y a pas un chat, il n'y a pas beaucoup d'explosants, voire quasiment pas. Bon. Salut les garros. Bon, c'était une défaite cette grenier là, franchement je sais pas si je suis venu trop tôt ou pas, Il s'était pourtant Là, franchement la vérité, de devait y avoir 5 exposants. la vérité Je vais essayer de revenir plus tard, je vais aller à un autre, même si ça me fait un, un détour et on verra bien. On dit à plus tard, tu. Vois. Yo, maintenant tu deuxième, une deuxième vie de grenier, j'espère que ce sera mieux je suis pas sûr parce que j'ai pas faim son mais c'est un gymnase donc forcément il sera pas très grand. Mais bon en même temps je suis dans un endroit c'est compliqué à venir en transport. Bon vas-y à plus tard. Salut tout le monde, j'ai fait dernière brocante. alors celle d'avant c'était dans un gymnase avec pas mal de jouets, de jeux vidéo et tout. Mais j'ai pas pu filmer car ça a ouvert à 8h. Dès que ça a ouvert tout le monde s'est rué sur les jeux vidéo et tout. Donc j'ai pas eu le temps de sortir ma caméra et filmer. Bon, je pense qu'ici j'aurai un peu plus de temps. Voilà, tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane de la chaîne Rétro RPG, et ouais frère, c'est une chaîne de ouf, avec 34 abonnés, c'est quand même énorme pour moi, non je rigole, c'est de la merde ouais, bon c'est pas grave, bref, on s'en fout de ça, bon, je suis parti faire mon vide grenier aujourd'hui, mais vide grenier, mais vide grenier, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu quatre que j'ai fait, alors sur les quatre, je... je souris, mais je souris jaune, car c'était Archina, c'était claqué, franchement les frères... Euh... J'ai perdu mon dimanche pour rien, j'aurais dû rester chez moi à dormir euh, tranquille et tout, me réveiller euh, pépère en ce dimanche à regarder One Piece. Je ne sais même pas si c'est un épisode d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais même pas regarder. Mais bref, c'est pas le sujet. Alors, je vais recapituler les choses, je vous ai mis quelques vidéos juste avant. J'ai fait 4 vides grenier. Le premier, j'y suis allé, il bah, n'y avait rien à filmer, il y avait 3 exposants. Alors, je ne sais pas si je suis arrivé trop tôt ou pas. C'était vides greniers de gif sur Rivette, il y avait 3 exposants. Je me suis fait tomber 3 exposants, peut-être qu'ils sont arrivés après, mais je ne suis pas retourné. Je suis allé après une bourse aux jouets dans un gymnase. Donc forcément, qui dit bourse aux jouets dit qu'il y aura forcément des jeux vidéo, il y aura des jouets. Mais dans un gymnase, ça dit forcément qu'il y aura très peu de jeux. et peut-être beaucoup de gens qui venaient acheter. Et de base, quand je suis parti là-bas, je me suis dit, bon, c'est une, une petite campagne quand même du 91, Je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Bah, il y avait quand même beaucoup de, de ratisseurs, de collectionneurs, un peu de tout. Et quand on est arrivé, eh ben, ça a ouvert à 8h. Et ça s'étape. Alors, moi, j'ai pas fait forcément les bons choix parce qu'il y a eu quelques stands. j'ai me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'arrivais sur un stand, le mec qui était juste avant, il venait pour les jeux vidéo. À 5 secondes près, j'ai loupé quand même quelques bons jeux, oui. Donc, ouais, bon, j'ai pris quelques-uns, mais. C'est pas non plus. C'est pas non plus la pépite d'or que tu trouves au Congo, quoi. C'est pas non plus le diamant, la perle rare, c'est. C'est pas le requin blanc, on va dire, c'est la sardine. Ouais, c'était les sardines, les, les ouais. Ouais, je sais pas si ça se dit, cette expression-là, mais bon, c'est pas grave, j'ai inventé et ça, tu l'as compris, c'est un copyright Made in Sofiane. Made by Sofiane, plutôt, parce que Made in, ça se dit pas trop. Bref, après, je suis allé à un autre vide-grenier, énorme, Alice de 91, proche d'IKEA. Il était balais ouf, mais balais pour rien, parce qu'il y avait que des ratisseurs, enfin, que des revendeurs, plutôt. Euh, bon, j'y suis arrivé un peu tard, je sais pas s'il y des choses intéressantes avant, mais franchement, il y a des trucs super chers. Je crois qu'à un moment donné, mon beau-père a demandé vite fait, c'était pour que mon beau-père a demandé par curiosité, combien elle perd de chaussures. Le mec il a dit 50 euros, franchement, 50 euros, a, a été fatigué à perdre de chaussures. T'as un Renault à côté, il a dit 50 euros, le mec il, il rêve, il est fou le mec, il est fou, il est fou, bah ouais, il était fou parce que 50 euros, je crois qu'on a mis 10 euros, je suis même pas sûr que ça partait. Bref, en tout cas, on s'en fout. Mais a cette vie de grenier, j'ai trouvé qu'un jeu et ensuite je suis parti à une autre bourse au jouet qui était à épigner sur scène. Bah là-bas, j'ai rien trouvé. nada que dalle. Euh, mon beau-père, il a pris une petite vite fait, un petit tracteur pour, mon, pour un de mes, mes enfants. Mais c'est en c'est tout, on hein, sait pas donc voilà. Bon, moi j'ai retrouvé euh, sur les quatre brocantes que j'ai fait, les quatre vides greniers que j'ai fait, j'ai dépensé 12 euros pour 12 euros. J'ai eu ça, franchement, les gars. Moi, je trouve que vite grenier, alors après, des fois, tu peux tomber sur la perle rare, mais moi, je trouve, je laisserai les collègues me corriger si je fais une erreur, mais moi, je trouve qu'en région parisienne, c'est très, très difficile. Franchement, et plus souvent, tu te lèves pour rien. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de me lever pour rien. La semaine dernière, je me suis levé pour un de grenier, mais pour rien. Donc maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans un vide grenier Tu perds ton temps. Si tu trouves rien, tu as perdu ton temps. Tu as consommé de l'essence, sachant que maintenant, le prix de l'essence il n'est pas donné, il est au-dessus de 2 euros. Enfin, la voisine est 2 euros, même s'il a baissé récemment, il est toujours dans les 2 euros. Euh... Ouais, tu perds ton temps, tu te lèves tôt, as niqué ton dimanche. Ouais. Franchement, en ce moment, je trouve que, par exemple, Micromania, ils te, fournissent, ils te font des, des bonnes affaires. de jeux PS3 ou 2 jeux X, X360 à 5 euros et jeu, ou jeux, ou 15 euros et trois jeux PS4 ou 15 euros aussi les, les trois jeux Xbox One, franchement tu dis des fois, euh, vaut mieux aller au magasin, tu as payé peut-être euh, le même prix qu'en brocante ou dans des cash et finalement tu as paniqué ton dimanche, t'as pris ton temps, tranquille, euh, tu t'es pas Tu t'as pas consommé consommer énormément d'essence. Euh, faut voir, après, je sais pas, faut voir, faut voir. Bon, après, euh, c'est le jeu, on va dire, tu te lèves, euh, voilà, quoi, c'est pas. Euh, T'es gagnant ou t'es perdant, quoi. C'est pas, pas non plus. Euh... Quand tu sors de chez toi pour faire un vigonné, t'es au courant si tu vas, si y vas pour rien ou pas pour rien. Enfin, non, t'es pas au courant. Mais tu pars du principe que es tu t'es peut-être levé pour rien. Et moi, je me pars de ce pars principe que je me suis peut-être levé pour rien. Mais j'ai du mal à l'admettre. Et c'est quand même difficile. Donc, ouais, bon. Après, ouais, quoi. C'est pas. Peut-être la chance que j'ai, c'est que pour moi, l'essence, c'est pas grand-chose, on va dire. C'est peut-être juste ce truc-là qui, qui va. Si on reste, franchement. Voilà quoi, c'est pas. Ouais. Bref, va... j'ai trop parlé, on va passer au jeu. Donc là, je récapitule, j'ai eu tout ça pour 12 euros, tout est complet, et CD en bon état. Faut juste que je passe un coup de lingette. Alors, le premier jeu, The Réponse, complet, nickel, en très bon état. Celui-là, j'ai chopé 1 euro. Enfin, les prix que je vais vous dire, c'est entre 1 et 2 euros, je ne me rappelle plus, je sais juste que le total, ça a été 12 euros. Après, Marine. 1€ aussi de mémoire, celui-là, nickel, complet. Bon, je trouve que les jeux, oui, tu en trouves de moins en moins maintenant. Enfin, c'est mon avis. Celui-ci, The Garfield Show, complet, 1€. Notice et tout. En très bon état aussi. Ensuite, Just Dance 2017, 1€, complet, en bon état. Et là, je passe au jeu de mémoire à 2€. Après, The Prince of Persia, euh, je sable, le, le sable oublié, oublié. celui-ci, 2 euros, complet, nickel. Après, Red Steel 2, complet, nickel. Et franchement, je suis content parce que j'ai reçu le 1 il n'y a pas longtemps, dans un cash. Enfin, pour finir sur tout ce qui est oui Ready, euh, Ready Rumble 2, j'ai du mal à la Révolution. Donc voilà, ouais, je suis content, je ne l'avais pas. J'ai la version... Euh, Dreamcast et je suis content d'entrer vers version oui et pour finir 2 euros Fable 3 complet nickel voilà bon en tout cas c'est fini je me suis chopé tout ça pour 12 euros et je suis content on va dire que c'est ouais je suis pas reparti brodouille, mais bon, je suis pas reparti avec des trucs de ouf. Ouais, après, pff, ouais, tant pis. Hé, hey, laisse tomber, je vais arrêter. Je arrête vais de me démoraliser. C'est très bien, j'ai fait une excellente affaire. Franchement, tout ça, je préfère avoir tout ça que me choper une belle Saturne en boîte avec euh, des gros jeux comme Panzer Dragoon ou, euh, ou Sonic Air ou autre. Non, non, je rigole les gars, je préfère quand même une Saturne en boîte. Mais bon, on ne peut pas gagner à tous les coups et voilà, c'est le jeu. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Je ne suis pas revenu avec grand chose. Je t'ai ramené de quoi quand même grignoter cette petite vidéo. J'espère que ça ira. Bon, en tout cas, voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer les cloches de notification. J'espère. À très bientôt. Bye. Ciao tout le monde.